Salut les rôlistes, et bienvenue à RPG Day 2018, question numéro 21. Quel euh, système de résolution OD euh, vous êtes hier Alors moi, en ce moment, je pense pas mal au système de Edge de Star Wars. Euh, je le trouve vraiment sympa, j'ai pas eu l'occasion d'explorer assez à mon goût, donc j'attends d'autres occasions de pouvoir euh, y rejouer. Mais c'est le système qui m'intéresse le plus en ce moment, ce côté euh, oui et, oui mais... Euh, non et non mais euh, ce côté euh, avantage réussite euh, qui sont séparés euh, ben bah voilà j'ai pas eu l'occasion de beaucoup voir de parties et en tout cas ça m'intéresse énormément de, de voir ce qu'on peut, qu peut en sortir. Voilà c'était la 21 e question de RPG Day 2018 je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain ciao les relistes